Donc le télétravail, même s'il s'adresse à tous les salariés, dans le Code du travail, il pourra être restrictif selon certaines catégories de salariés. Alors pour être mis en place, il y a certaines précautions que l'employeur devra prendre, puisque l'employeur est garant... De, de la santé et de la sécurité des salariés sur le lieu de travail. Et ça, c'est une obligation de résultat. Donc, l'employeur devra notamment veiller à vérifier la conformité du domicile et donc des installations électriques avant que le salarié puisse pouvoir télétravailler à son domicile. Et donc, généralement, les coûts hein, du diagnostic électrique qui, qui est fait préalablement au télétravail seront pris en charge par l'employeur.